On va pas se disperser Vous vous être accusé la du du du pour faire le chupage. Alors, euh, j'ai pas entendu l'annonce euh, du camion flûte. Oh, yeah, so cool. oh, yeah. Don't get caught in between the protesters and the crowd's ever! Sur Sherbrooke. The protest has gone back on Sherbrooke. Only a few people are left now confronting the police. And now there's a riot team arriving now. Alors l'équipe anti-emerde arrive. Juste pour vous dire, ils vont vous demander de disperser. Parce tout que tu me déjà. Attendez, une une je vais finir. Unique. Je vais vous aviser pourquoi. Je vais poser la même question. Et parce qu'effectivement, vous faisiez partie de la manif illégale qui a été déclarée tantôt. Mais oui, vous le attendez, que est vous attendez. Est-ce que, que vous qu'on qu fait partie attendez. de ça? Attendez, <rire> c'est parce qu'eux autres, ils étaient hein? là. Moi, j'étais pas là. Ils ouais. n'ont pas de preuves. Regardez, et là, ils vont vous demander de disperser. Il Ils a aucune preuve. Ils sont joués, ils faire quoi? Là, si le monde reste ici, si, malheureusement, ils vont disperser le monde. Ça veut dire qu'ils vont rentrer. Et puis, il peut aller même jusqu'à l'arrestation. Ah mais pourquoi tu commandes à Gaët Fert, c'est place publique. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit. qu'on enlève nos drapeaux. Allez-vous finir que j'ai fini de parler ou vous allez continuer à parler? Si on chante, c'est un festival. Bien, regardez-vous. Laissez-nous parler, monsieur. On est sur une place publique. Les policiers n'ont aucune preuve qu'on a okay, tenté, fait qu partie de des casseurs oui. ou de quoi que ce soit oh, Ouais. On a juste à enlever nos couleurs. Jan, si je toi vois, tu étais avec ton drapeau tout le ouais, long. Tu n'as pas dit vrai. que tu n'étais pas là, toi. Je ben, n'ai rien gossé. La chose c'est parce que. que, par que quand vous pardon, êtes fini, vous allez pas me pas dire. Pas vous, vous êtes, êtes l'équipe de médiation. Est-ce que vous pouvez leur demander si on a des preuves? Oui. Effectivement, c'est ce que j'ai demandé. Et oui, effectivement, ils ont dit regardez le groupe qui est là. Ils ont fait partie de la grosse manif qui a été déplorée. Ils ont fait partie de l'œuvre et tout. Et tout. Et regardez. Et toujours. Regardez. Ça, ça appartient à. Il y avait il y a une zone de tampon entre nous, monsieur. Ils m'ont demandé une zone de tampon, ouais, j'ai donné une tampon. Une zone de tampon entre les manifestants, puis, euh, ça merci. prend tout le temps une zone de tampon, non? Et euh, juste pour vous aviser, regardez, les gars, je pense pas que ça vaut la peine que les policiers rentrent. On va vous demander de disperser.